fin de trimestre en particulier pour le prof principal. an. Quelques petites choses qui peuvent aider à avoir un aperçu de la classe, les résultats chiffrés pour chaque élève, les résultats chiffrés de la classe, l'appréciation, les différentes appréciations de chaque élève et quelquefois quelques petits mystères par exemple pour sur le D2. Les résultats chiffrés de chaque élève. Alors, je vais aller sur relevé d'items et en fait sur synthèse d'items. Ici, je prends synthèse pluridisciplinaire et, et bien, je vais cocher relevé individuel et synthèse collective, la classe où je suis prof principale. Attention, je prends le premier trimestre. Dans les options, euh, ben, j'ai ça, par exemple, je génère. Et donc là, quand je prends les relevés individuels, je vais avoir quelque chose qui un peu, ressemble un peu au bulletin de l'élève mais avec simplement les résultats euh, chiffrés entre guillemets si je fais la même chose mais que je prends euh, la synthèse collective du coup là je me retrouve avec sur une seule page donc ça peut paraître petit mais en même temps ça fait moins de choses imprimées. Et donc, euh, tous les résultats pour chaque élève. Dans chaque matière, en fonction de, des, des intitulés, des items. Je reviens ici. Si je veux les appréciations pour chaque élève, je reviens dans Accueil, Bulletin scolaire. Je vais me mettre... Sur la classe ou je preuve principale et ici, tableau de positionnement et d'appréciation. Archiver et imprimer les appréciations des collègues pour chaque élève. Je clique et donc par exemple ici j'ai euh, les synthèses pour chaque élève dans chaque matière. Donc ça peut permettre de travailler d'une part avec juste les notes, entre guillemets, pour l'élève, et puis ensuite euh, de lui faire réfléchir à quelle appréciation il peut avoir, et après de comparer avec ce qui est mis effectivement par le prof. Dernièrement, pour éclairer certains mystères, par exemple sur le D2, si je reviens ici dans « Accueil », de nouveau dans « Relevé d'items, et je vais bien rester cette fois-ci sur relevé d'items. Et par exemple, je vais donc dans matière, le D2. Et euh, bah, je continue pareil sur la classe où je suis prof principale. Attention toujours, premier trimestre. Voilà Ici, j'ai mis huit cases parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Et puis, alors bon, là, on a quelques mystères encore, mais ça peut éclaircir certaines choses. Par exemple, Abigail, eh ben là, il n'y a pas grand-chose, mais à lien, euh, lien, ici, on voit que le résultat de j'organise efficacement mon travail, il est euh, la moyenne de ces différents trucs. Bon, alors, évidemment, elle, comme elle a tout euh, plutôt vert foncé, euh, c'est plus clair. Mais voilà, s'il y a des trucs, liés, et on peut voir ce qui est mis par les différents intervenants qui permettent d'arriver à cette note, entre guillemets, là. Voilà, voilà.